L'école est à nous, un thème qui évidemment colle avec le mois de septembre et sa rentrée scolaire. A cette occasion, l'équipe du film est venue au CGR pour une avant-première très fréquentée par les familles et les professeurs des écoles. Entre les impressions du public, l'interview du réalisateur et de sa comédienne, voici votre petit reportage cinéma. Un très très bon film, franchement j'ai adoré, très très bien réalisé, c'était très bien. Merci beaucoup, une très bonne soirée, c'était très touchant, très émouvant, plein d'espoir de, plein et d'idées pour peut-être... Je sais pas, euh, revoir un petit peu les fonctionnements de l'éducation nationale. Il y a des petites idées à décrocher, peut-être. Agréablement surprise. Vraiment, je m'attendais à quelque chose de... Bah déjà, c'était très drôle. Ouais. On s'est bien amusé, mais en même temps, euh, moi, j'ai revécu un peu ma... mon adolescence. Ah, j'ai revécu ouais, des moments et euh, c'était très plaisant. Puis j'étais contente de montrer ça à ma fille, et, du coup, et, et qui et est toi, un peu plus jeune. J'ai hein. adoré ce film. C'était vraiment très bien. Très bon film. Moi, il m'a touchée, en tout cas. Ah, bon, merci. Un petit mot pour euh, le réalisateur pour la top. sortie du film. Alors nous on est deux, deux professeurs des écoles. Oui. oui. Ça nous a donné quelques idées pour nos classes. Mm. Ouais. <rire> Franchement il y a deux trois trucs et on s'est régalé. Ouais, on s'est régalé une belle vision des ouais. choses. Ouais. Ouais. Donner confiance aux enfants c'est ça. Pardon je crois un eux. Bon. Et, et c'est vrai qu'on est loin de tout ça dans la réalité. Ouais. Dans la réalité. Une fiction aussi. Hein, oui et ça fait ça fait envie. Mm. Ça donne envie ouais. ça donne bon. envie. Ah, très bien. Je vous remercie. Oui. Un film formidable, les larmes étaient prêtes à sortir, ouais. vraiment émouvant comme film. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a le plus marqué ah ben, Quand on voit les élèves qui sont vraiment pour leur professeur et euh, qui sont là pour le soutenir, c'est formidable. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a plu Pareil, c'est la, vers la fin quand eh ben, eh ben, la, eh ben, les élèves ils ont soutenu leur prof. Ok. Bon bah merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Tu le téléphone de merde, là. Tu sais que si tu le frottes sur tes seins, il peut recharger Mais non, mais écoute, pas, bah, t'es pas obligé. Laissé, <rire> <rire> et pour de vrai, ça chauffe, frère. Bonsoir. Merci. Et la prise de Sofia Belgrat, de Roger également. Voilà, ouais, je vais vous son écho. Je vais peut vous... vous dire pourquoi j'ai eu envie de faire ce film. Euh, voilà, moi J'ai une maman enseignante, euh, je suis père de deux ados, euh, 15 et 12 ans, et euh, voilà, je réfléchis depuis un certain temps à ce que je dois leur dire par rapport à ce qui se passe à l'école, euh, parfois des angoisses, parfois de la souffrance, parfois euh, voilà, de, de des intérêts totales. <rire> Et en discutant avec euh, la présidente du GC, Brigitte Mathioni, on s'est demandé si le cinéma pourrait avoir un pouvoir pour changer les choses euh, dans la vraie vie. Voilà. Est-ce qu'avec un film, on peut déclencher quelque chose Donc on s'est mis ce défi, et c'est de là qu'est parti euh, euh, l'école est à nous. L'envie de, euh, voilà, de chercher, de, de se poser, de réfléchir à l'école et à savoir... Euh, Comment, euh, comment retrouver le plaisir d'apprendre et le plaisir d'enseigner. Ça suffit Malika, vous allez en cours, ou moi je vous colle un renvoi de plusieurs jours. Ah ben bah voilà, on fait ça. Comment ça, on fait ça Bah je facilite la tâche, je m'auto-renvoie. Bah, moi je dirais que pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez vivre une expérience euh, pédagogique euh, complètement inattendue, hors du commun, et en fait qui, j'espère, euh, voilà, donne des idées euh, et des envies euh, pour changer l'école en bien. Voilà, C'est un film très positif, avec beaucoup d'espoir. Tu vas révolutionner le monde. hâte ah, de fumer du shit avec ta prof de maths. Ah, Vas-y, tu m'as saoulé. On va apprendre plutôt à cuisiner. Ce sera plus utile pour tout le monde. Bonjour. Euh, je voudrais savoir combien de temps a duré le tournage Le tournage, il a duré sept semaines. Du coup, il pendant les euh, grandes vacances. Donc juillet, août oui. ouais. Et pas embêté par le Covid, du coup Un petit peu. Mais... Ouais, ça vous, a, ça vous a, ça a empêché des trucs ou pas Non, il y avait des règles à respecter. C'est tourné où C'est tourné euh, à Paris. Et, euh, Et, non, ah, pas. Pas. Et le collège C'est tourné, tourné dans une cité scolaire qui s'appelle Bergson, euh, qui est donc euh, dans le 19e arrondissement à Paris. Mais ça ne se passe pas à Paris. Le film, on ne sait pas vraiment où il se passe. Ça peut se passer ici, à Nîmes, ça peut se passer un peu partout en France. C'est un peu ce qu'on voulait raconter aussi. J'ai voulu revenir en fait à la source de, du plaisir d'apprendre. On s'est beaucoup documenté pour écrire le film. On a travaillé avec des chercheurs en éducation, mm -hmm. on a discuté avec beaucoup de profs. Voilà, on se rend compte que, ben, en fait, on, on apprend bien les choses seulement si c'est lié à du plaisir, à une envie. Sinon, on les, a, on les oublie vite. Donc, euh, en fait, j'ai surtout voulu mettre en valeur la, la relation euh, humaine, entre un professeur et ses élèves, le groupe des élèves, un mélange d'âge, et puis donc, ce, bah ce, on va dire, cet, effectivement cet attachement à, à des projets qui sont concrets, mmh. qui aident les, les ados à prendre confiance en eux, à être responsables de ce qu'ils vont faire, et avoir donc ce plaisir, cette joie d'aller au bout d'un projet personnel. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on peut voir dans plein de pédagogies alternatives, dirait-on, mais en réalité, c'est aussi constaté par les scientifiques qui, qui, qui travaillent dans les sciences cognitives. Donc, en réalité, l'idée, voilà, c'était encore une fois de, de revenir aux élèves, de voir comment on prend plaisir à apprendre et à enseigner, et à partir de là, de voir ce qu'on pourrait changer dans notre système. Bon, tout ce que je dis est un peu sérieux et voilà. Mais euh, voilà, le film, l'idée du film, c'est qu aussi qu'on prenne du plaisir en tant que spectateur, qu'on se marre, qu'on ressente mmh. ce, ce bonheur des élèves de la prof, euh, qu'on soit ému, ouais, j'espère ouais, qu'on le sera, qu sera beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aux sorties de, de projection, les gens sont très émus par l'histoire, mmh. et donc l'émotion peut susciter des envies euh, dans la vraie vie, quoi, de changer des trucs dans la vraie vie. Je t'ai jamais demandé pourquoi tu te les mains pour te réchauffer quand t'as froid. Comment tu fais ça, Malika Je regarde des conférences sur Internet. Toi, tu regardes des conférences sur le frottage des mains. C'est un rôle qui m'a plu, parce que c'est un rôle qui est réel, qui mmh. arrive dans la vraie vie, même si ça n'arrive pas forcément à moi, parce que... Euh, je ne sèche pas les cours. <rire> ah, tu es <rire> encore en cours, toi. Oui, je suis encore ouais. en cours. Euh, bah, quand j'ai tourné le film, j'avais 16 ans. Là, j'en ai 17, du coup, ouais. c'était l'année dernière. Du coup, bah, j'avais l'âge du rôle. Ouais. Et euh, oui, c'est un rôle qui, qui me tient à cœur. Du coup, j'ai aimé le, le jouer. Je crois que dans l'adolescence, à l'évidence, tout est une grande aventure. Voilà, tout est la première fois, les sentiments sont intenses. Il euh, y a des craintes euh, énormes sur qui on est, comment exister dans cette société, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. Euh, voilà, Tout ça est très intense à l'adolescence et puis parfois, euh, voilà, ça, ça ramollit un peu en vieillissant. Mais du coup, j'aime bien raconter des histoires où ça c'est intense. Et puis après, c'est vrai que j'ai été vachement marqué quand même par... Euh, les, la, la, la dynastie Spielberg, voilà, donc quand j'étais ado. Euh, donc, euh, si vous allez voir sur Internet euh, tout ce qu'a fait sa maison de production en Bline vous allez voir pour, euh, pour les gens comme mon âge qu'en fait c'est les, les, une énorme partie des films qu'on a aimé Et Spielberg, c'est vrai qu'il mettait en avant beaucoup euh, les adolescents, cette, cette douleur qu'il peut y avoir euh, dans, dans ces âges-là. Voilà. Et comment, comment la résoudre avec une histoire initiatique, voilà, donc je trouvais ça magnifique, moi j'ai été fan de ces films. Peut-être que j'ai envie de le refaire moi-même. Bah, tu... le speed-back français. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on réussirait mieux à se chercher, on va dire, en quelque sorte, si euh, bah, les profs, ils avaient une manière, je parle pas de tous les profs, mais si euh, les profs avaient une manière différente de nous apprendre, mm -hmm. parce que euh, quand on prend plaisir à apprendre, bah, ça reste dans nos têtes. Euh, du coup, on a envie encore d'apprendre, on a envie d'aller lendemain en cours. Mm -hmm. Alors que quand c'est quelque chose jeté comme ça et qu'on doit apprendre, bah, c'est plus difficile euh, mm -hmm. bah, que ça reste dans nos têtes. <rire> en fait, c'est vraiment un mélange d'âge, de classe, mm -hmm. de profil physique, cette, ce groupe qui vit l'expérience dans le film. Parce qu'en fait, ça concerne vraiment tous les enfants. C'est pas mm -hmm. une histoire de classe sociale, hein. c'est pas une histoire... Euh, en fait, c'est l'être humain, voilà, comment il apprend. Mm -hmm. Et je voulais vraiment revenir à ça. Donc le collège qu'on qu qu décrit dans le film, c'est pour moi un collège moyen français qui n'est ni euh, voilà, classé parmi les collèges aisés ni classé par les, parmi les collèges difficiles. C'est un collège moyen. quoi voilà Donc on vit cette histoire qui concerne, je, je pense, tout le monde. Les parents, les enfants, les profs, les politiques. Mmh. Réfléchir à l'éducation et donc à l'avenir, ouais. euh, ça concerne tout le monde. La seule chose qui est importante, c'est que euh, le spectateur ressent de l'émotion, de la vérité dans le jeu, euh, donc euh, qu'ils aient fait des écoles ou non, euh, moi c'est pas vraiment mon, mon souci. Mon souci c'est d'obtenir cette, euh, cette vérité, cette émotion. J'ai l'impression que ça marche. Après voilà, il se trouve que quand on a 12, entre 12 et 15 ans, euh, ce qui était le cas des acteurs, ouais. généralement on n'a pas joué dans un film, donc euh, oui, je savais que j'allais bosser avec des gens qui étaient, euh, qui étaient des néophytes, pour qui c'était la première fois. Et euh, bah c'est super, hein. c'est d'autant plus sympa et excitant, quoi. pour eux c'est magique, pour nous il y a de la fraîcheur avec des choses inattendues, voilà donc c'est un, un super échange. Avant de, le tournage, Alexandre nous a beaucoup aidé, en mm -hmm. gros on avait des scènes importantes qu'on révisait, etc. Et s'il y avait un mot qui n'allait pas, qui ne faisait pas naturel, bon, on le changeait, c'était l'impro, euh, et après on confirmait ça, et pendant le tournage, euh, c'était carré comme euh, on avait bien... Euh, <rire> ben, on une fois qu'on ré a répété, ça, ouais. voilà, on, y, on se lance. C'est vrai, vrai qu'un tournage, on est obligé de se dépêcher quand même. On a ouais. Pas... Ouais, Tout non. le monde est là, voilà, il faut que ça soit un peu calé. Maintenant, eu... j'ai voulu quand même mettre pas mal de liberté, mm -hmm. comme c'est aussi un petit peu euh, le sujet du film. Et ouais. euh, donc je crois que la philosophie du tournage ressemble pas mal à la philosophie de l'histoire. <rire> Et je crois qu'ils se sont sentis d'autant plus impliqués que je leur ai, je leur ai dit euh, « Allez-y, proposez-moi des choses. Enfin, la scène, c'est la vôtre. Hein. » ouais. Donc vous avez votre personnage, voilà. Donc. Euh... Si vous pensez que ça, c'est pas bon, on parle. Quoi. Voilà. Donc, genre, ils étaient libres de proposer des choses et d'échanger. Il <rire> y a une scène qui t'a marquée bah, euh, Celle où euh, les, les enfants partent euh, du collège, en fait, et euh, ben, personne les encourage. Tout le monde pense qu'ils devraient passer le brevet au lieu de les encourager à faire quelque chose qu'ils ben, ont envie de faire ouais. et qui serait bien pour eux. On se tape plus quoi. Oui.